Bienvenue sur Salam Fichel. il il s'est entraîné de bout en bout avec le groupe, entraînement collectif. Donc, moi, crampe musculaire la À nous avons il blessure au genou parce que contre les Pays-Bas. Des fois, peut-être Nous sommes bien avant le national. Mais c'est parce que il des blessures Voilà, à Nampalis euh, et Ghana Voilà, soit Pape Gueye les donne Bon, pas 6 personnellement Je, je ne m'attends pas trop à le voir chez euh, 11 Mais on ne sait jamais, lui c'est pour nous réserver des surprises aussi hein. Mais je pense plus que Nampalis et Ghana, On pourrait voir un pas Matassar ou un Pour ancrer euh, pour, pour, Donc Abdou Diallo, vous le voyez, est un entraîneur et une Donc demain, normalement, il devrait tenir sa place dans l'axe Je n'aime Ngum Lumia, Ngum Famara, aussi, l'information à retenir, c'est que Fodé Balotouré s'entraîne avec le groupe. Depuis son, son retour, il s'est entraîné à l'écart du groupe. Donc Fodé Balotouré, juste derrière, de il a repris l'entraînement avec le groupe. Mais certainement qu'il sera un peu juste demain pour tenir sa place sur le côté gauche. Donc il revenait un peu de, de blessure. Ce n'était pas trop méchant. Mais là, il est revenu dans l'entraînement. Et surtout, euh, il s'entraîne avec le groupe. Donc, l'Oltam, c'est une bonne nouvelle. On peut donc dire que, euh, à l'exception de Cheikh euh, blessé, il y a eu un groupe. Euh, on peut juste retenir que Cheikh il continue sa, sa convalescence. Il, euh, il a fait des soin. Euh, Abdou Diallo, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Il aussi entraîné aussi, comme nous l'avons faut déballer tout des monde il s'est entraîné à l'écart du groupe. Mais aujourd'hui, il a rejoint le groupe. De 24 joueurs, euh, donc on euh, a euh, les grecs euh, les n'y à dire, mais euh, juste pour vous dire que à euh, Tikao aussi on a encore quelques incertitudes parce que nous euh, entre Crépin, euh, entre Eliman, euh, entre qui nous a moi, peut-être qui euh, Est-ce qu'il va toujours continuer à refaire confiance à Crépin Est-ce que mon est euh, euh, en tout cas, numéro 9, Ou là, un qui est Nyigis Bambadjan, Mudo Kuti, Onsbé, il il y a Mais gars comme vous le voyez, qui a également fourni de gros efforts lors du match contre la Hollande. Euh, D'après les euh, statistiques, il avait couru euh, un peu plus de 12 et quelques kilomètres. Hein. Euh, C'était le jour qui avait fourni le plus d'efforts dans ce sens. Donc euh, il avait fourni un gros match dans semaine contre la Hollande. Donc certainement, il un. a En euh, tout cas, Soit il va refaire confiance aux trois qui avaient joué. Voilà, il y a tout changement on parle même de peut-être décaler Boulaye sur le côté droit et voir euh, Bambadien en pointe et associé à Ismaël Lassar sur le côté gauche. Dans ce cas, Crépin peut-être, peut-être 11 bi Bon, l eau, l eau possibilité là, il y a une possibilité. Mais, euh, comme je vous l'ai dit, d'ici début de soirée, il y a probablement 11 ans qui Comme on a l'habitude de le faire, vous pourrez... Avoir toutes ces informations sur Dakaractu.com tout ce qui est euh, information de dernière main que nous avons fait dans le Qatar. Voilà, c'est une séance mais a été ici, mais c'est le Dubéry, parce que la FIFA a été régulièrement. Le collège que la fédération de la vie. Il y a des matchs qui ont sécuriser Juste right, permettre aux Sénégalais, aux journalistes de faire le travail. Les Sénégalais ont été équipés, mais après, ils ont été équipés. Donc, c'est ce que Voilà, qu peut-être euh, juste une petite précision right, euh, voilà, il s'entraîne aujourd'hui avec le kiné. Donc, même si sans qu'il groupe, il a euh, peut-être bien autour de piste ou deux. Mais là, il s'est une nouvelle fois euh, isolé avec le, avec le kiné. Donc c'est les sur mon équipe bien une focussion là, il faut des balles tournées. Mon gino de rombe il s'est entraîné, mais toujours à l'écart du groupe 1 hein. Quand euh, aussi il faut une petite précision à côté Bogo. Quand il devient de blessure, on est que aussi à 100% pour mon euh, tenir une séance complète avec le Donc, euh, comme nous l'avons dit que si tous bien vous suivent euh, auparavant avant il vous pas défenseur latéral gauche il évolue beaucoup plus comme un milieu offensif comme un piston gauche même Ismaël Jacobs donc c'est un profil qui c'est intéressant notamment dans euh, tout ce qui est euh, euh, action offensive pour apporter le surnom justement des dédoublements peut-être avec Ismaël Lessard parce qu'on a senti que quand même si côté-là euh, ce manque un en c'est un match contre Hollande. L'activité euh, de donner un peu de sécurité avec Sabali et avec Salusis. Il a fait un peu de centré. lolo a fait beaucoup de forces au Sénégal pour la Coupe d'Afrique. On a vu que Manke Won est venu. Même si Sabali, également contre Hollande, a fait un très gros match. Je pense qu'il euh, faisait partie des joueurs qui, qui ont fait plus d'appels de balles, de sprints, euh, de passes vers l'avant. Donc, Sabali avait fait un gros match contre la Hollande. Maintenant, on va essayer de voir euh, contre Qatar est que Qatar est la fille de Gonodor. Euh, parce que chaque, chaque fois. il y a que c'est une, bah, est une un de, euh, complicité entre Jordi euh, Alba et Messi, ou Daniel Alves et Messi parfois beaucoup complicité parfois, c'est flan. Nous avons perdu avec ça avec ça. Parce que nous avons vu que et avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons que nous avons vu que nous que nous avons Ismaël que nous que faits de surprise et surtout apporter le danger qui, quand au Qatar, 5 et à ce sera pas peut-être la même équipe du Qatar contre Équateur parce que, ils ont fait un non-match au Qatar, peut-être les organisé le public, la pression, c'est pas évident de découvrir comme ça une coupe de monde. Nous avons pratiquement une bonne expérience donc est-ce que. Je <regulter> eh, ne sais pas ce qu'il y a voilà, de l'autre côté de Qatar, mais ce qu'il y a de l'autre côté du Sénégal. Euh, on, on verra bien, en tout cas, match c'est 16h00, heure locale, 13 h temps universel, il faut faire de l'autre côté Dakar, donc je euh, ne tout pas ce qu'il y a Parce que souba, je pense que le Sénégal, euh, s'il y aura joué son avenir dans cette Coupe du Monde, soit on envisage de vaincre ou voilà, de battre le Qatar pour peut-être si nous dire, si nous devons avec Équateur, nous négocier pour espérer une qualification. Soit on fait un très mauvais match, pour ne pas dire, voilà, on hypothèque nos chances de se qualifier. Donc, souvent, monsieur l'Anirham, lendemain à au Sénégal, Coupe du monde, Une victoire serait synonyme de relance, parce que Bordeaux et Qatar après Équateur aussi, ben une finale Donc, il faudrait aussi négocier ce match contre Équateur. Mais là, les yeux gonflés, les sur le tembe suis le match béninois va jouer demain la aussi c'est aussi j'ai envie de dire que les jours sont conscients de la situation continuer de jouer coupe du monde le plus loin possible dans ce tournoi donc, les joueurs sont très bien. Peut-être que c'est leur dernière Coupe du Monde. Euh, peut-être que c'est de par leur âge, je veux dire. Parce que, bon, peut-être qu'ils ont Am, en du Monde, Ghana, qui ont été ans, Voilà, c'est un peu des, des joueurs. Peut-être Am ont à la Coupe du Monde, mais, mais c'est vraiment très peu probable. Euh, même Edouard, Edouard Mindé, je pense qu'il qu est dans les 29 ans, quelque chose comme ça. Mais Koulibaly également. Donc, il quatre ans. Est-ce qu'ils seront toujours au, au niveau? Est-ce qu'ils seront toujours au niveau de la sélection? Donc, Yohann Coupe du Monde, il faut se donner à 200% Parce que a euh, l'occasion de revenir encore jouer euh, un mondial avec la sélection nationale. Donc, joueurs, ils sont conscients de tout cela et ils veulent euh, que l'aventure se, se poursuive ici au, au Qatar. Et donc, l'autre, c'est bien. Nous une motivation personnelle. pression, ce sont aussi des compétiteurs et ils savent réagir. Je pense que, quand même sans aucune prétention, en tant que champion d'Afrique en titre, en tant que numéro 1 du classement FIFA depuis bientôt 4 ans, parce que 2017 je pense que c'est le Ligue ici si on peut si on ne peut pas battre en tout cas le Qatar je pense qu'il y a un problème dans années parce que nous avons nous avons commencé l'Argentine, l'Allemagne que... on Arabie Saoudite donc Argentine on Allemagne Japon donc on ne peut pas aussi réb équipe du Qatar mais quand même on est en droit de dire que l'équipe New York joueur de New York Qatar euh, voilà sans être euh, trop prétentieux maintenant ce match piège match peut-être fait euh, les certainement quand parce que euh, ils ont subi une deuxième défaite donc organisé au bout de deux matchs donc, ils vont vendre euh, très cher leur peau mais nous avons aussi on peut réajuster les choses et aussi faire un bon match euh, surtout que contre Hollande, c'est un mauvais match je pense que l'autre le la mieux d'accord ici J'aurais un mauvais match contre la Hollande euh, peut-être qu'à un moment donné on a manqué de réalisme devant le but et que surtout si dit dernière minute 10 dernières minutes 15 dernières minutes ça, parce que le temps additionnel c'était presque 9 8 minutes 99 minutes, le deuxième but on pouvait gérer ce match on pouvait ce match on pouvait gérer ce match euh, mais on a peut-être voulu trop aller chercher la victoire bah, euh, finalement. On a perdu le, le fil de match. Mais bon, l'olive aussi bien pour Alessie, au aussi bien pour les joueurs qui sont, qui sont là. En tout cas, retenez que nous avons un ballot tout à avec, avec Kouyate. Nous avons entraîné, mais il l'écart toujours du groupe qui est bien là. sinon nous avons un Kouyate, en convalescence. Mais il reste un peu de Voilà, nous sommes un peu de donc, maintenant, on est de comme ils avaient dit que 15 minutes l'année. Mais il est 16h30. Euh, Dakar vous êtes à 13h30 pour vous. Il y a une un peu partout. Donc, on a le 16h30, faut m'ouvrir. J'appelle les c'est un bon la particularité nous parler d'un climat que n'importe quel climat bifi malheureusement bon ça va nous parler de japon négatif il y a une température qui 45 degrés 50 degrés mais climat bifi ça va quand même parce que 16 h 30 mon frère était déjà en train de sortir de Bemangodogo euh, donc euh, peut-être pic de chaleur c'est entre 10h bah 13h heures, 14h c'est assez normal aussi mais sinon bon, le climat n'est pas des chaleurs caniculaires yo xamna lañ am aussi 16h on a une heure locale donc on sen euh, peut-être match n'a fait que nous avons commencé à voir d'autant que nous avons D'autant que ça stade climatisé. Donc, ce match est un stade marché. match un match qui match qui match match match un match qui est qui h voilà, mais il y a qui de ligue euh, on voit aussi il fallait aussi en conférence de presse avec l'UCC car en zone a sur micro parfois coupe du monde c'est sur des détails ce match voilà que c'est des détails ce match sur des erreurs de concentration et perdre sa match donc coupe du monde 90 minutes là tu peux faire 60 minutes 70 minutes voire 80 minutes de très bonne qualité bon est sur le retour tu es sur les 10 dernières minutes tu es puni même Allemagne il y a un boy ils ont les allemands un très bon match ils ont fait un très bon match beaucoup d'occasions mais japonais c'est fin au match 20 dernières minutes, nous avons eu un match en main. Euh, <rire> Donc, euh, nous avons deux buts. <rire> Donc, nous non, eu un peu de temps. Nous y eu un peu de temps. Nous pour peut-être <rire> dans le 11. Pap -Alassane euh, vraiment, euh, je pense qu'il a de fortes chances. Euh, 11 de Il a un Il y a un groupe qui a un peu de Il y a un groupe Il y a pas a euh, les autres sont en train de les rejoindre. à qui, qui est là-bas, Nampolis. En tout cas, je pense que Ismaël Jacobs est sorti. il est sorti. c'est un joueur Il est, il est très prometteur, Jacobs hein? Voilà Pape Alassane Gueye euh dembe mom mo nek non ak Beto, Cheto crêpin avec Iliman. je pense que ni mom tam ñu koy xaar bu baaxa bax. Euh peut-être euh, demain il sera il sera voilà sur le 11. Mon Pape Gueye. Donc on attend, on attend de voir mais si guénégal yenn une len information rek tout ce qui sera euh info de dernière minute ni ngén ko rawatine ci 11 bi rawatine ci euh suba qatar ali cisse lan la donc euh mangone nono gay à je pense ak crêpe hein donc ce sont des jours énormément pour match aussi on a un atelier avec, avec le ballon. Voilà, ils sont en train de faire un atelier avec le ballon. Des jeux de, de passes courtes, dans de petits espaces. Pour ce qui est des sorties de balles, pour ce qui est des combinaisons dans la surface, dans l'entrejeu, c'est important de travailler automatisme yo-yo de que adjoint bi né la ñi enchaîner euh, affaire donc je euh, melni li ñu mayone celle ci temps djexna donc peut-être xamna do du yag dal rek ñu voilà il nous reste 4 minutes hein, voilà. d'après ce qu'ils nous ont dit nous... Il... il nous reste... il y a nous reste 4 minutes. Ok, donc voilà. Ok, donc nous continuons. Nous, nous continuons. Nous voilà, nous, agents FIFA nous disent que là, on a un peu plus de 10 minutes. Donc c'est bien. Comme ça, il y de continuer de profiter de l'image en direct. C'est important aussi que tu veilles de marché, les joueurs, les rôles, les état de forme, les euh, parler, Ce aussi. beaucoup de pression. Mais fait nous, avons ont fait de de des choses en main, fait fait j'ai envie de nous, fait je pense qu'à la quatrième minute de l'Egypte, les supporters avaient mis une pression extraordinaire sur les Égyptiens. Donc, les Sénégalais aussi, dès le coup d'envoi, ils avaient imprimé un rythme d'enfer, dès le Et on pouvait le gagner, 2-3-0, mais on a manqué de réalisme. C'est ce qui top. je Mais je pense que commencé à voir dès l'Egypte. On a eu l'occasion de dans dès le d'être la particularité de la Coupe d'Afrique, vous avez vu que Cameroun est 1-0 encore par la Suisse, mais l'équipe africaine, n'a pas eu le but la Coupe d'Afrique. Et c'est également à Portugal pour nous savoir finalement l'équipe africaine a peut-être une victoire. Ça ne va pas être facile contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Nous avons André Ayou qui est 19h 16h à Dakar. Mais l'équipe africaine qui Maroc, du Tunisie, du Sénégal, du Cameroun les GSI, les GSI et du gs 5 qui est venu contre la Suisse non pas seulement une victoire, mais n'est pas seulement une victoire, mais n'est pas une victoire. Bon, je pense que ça quelque part c'est une anomalie parce que joueurs de l'Union ce sont des joueurs talentueux qui jouent, qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc ça mériterait peut-être une taille aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout il parle de problèmes de niveau, de discipline tactique, de problèmes d'efficacité dans le jeu. Mais bon, j'ai envie de dire que nous avons qui football, talent. Nous avons que nous On verra nous avons beaucoup de nous des gagnants, si nous avons nous nous nous en masse pour supporter euh, CMCL équipe euh, Bon, dame contre le Qatar En tout cas, nous avons un score fleuve Mais moi, je dis souvent que, attention, euh, l'équipe n'est pas le cas, mais n'est score l'Espagne, ils ont infligé une très lourde défaite au Costa Rica, 7-0 l'Espagne, a une démonstration de force Mais ce n'est pas toujours le cas Nous devons faire un score fleuve euh, encore qu'on en discuté l'autre jour avec les confrères euh, sur les 7 ans et quelques qu'il a eu à passer sur le banc de l'équipe nationale, l'Aïffissier a très rarement remporté des matchs sur des scores fleuves, hein. euh, mis à part peut-être le match contre les Swatini euh, que le Sénégal avait gagné, il me semble 3 buts à 1, si je ne m'abuse voilà, c'est toujours des victoires par deux buts euh, 2 buts d'écart 2-1, 3-1 que l'Aïffissier et les Lyons ont réussi donc euh, Mgitne on avons un choix les archives de Sénégal peut-être j'app équipe 5-0 ou le j'app équipe 6-0, mou amical, un match officiel. Donc nous avons peut-être cette culture comme parfois ben Allemagne le Brésil l'Argentine, l'Espagne, ben Argentine, ou Espagne comme nous avons fait dembou. c'est important parce qu'en 2018, on a été éliminés sur vraiment une histoire de carton jaune. Mmh. Euh, même contre la Hollande défaite mais personnellement les de déplorer mais les deux buts qu'on a encaissés parce que pour une défaite 1-0 ok euh, tu peux venir peut-être battre le Qatar 2-0 ou le 3-0 de faire ce goal différence mais 2-0 euh, normalement Qatar donc mieux au au 3-0 pour un plus 1 on sait que le mondial, c'est ça, peut se jouer sur une soirée de différence de but, de carton. Euh, voilà, il y a des joueurs qui ont pris des cartons. je pense que Nampalis a gagné au niveau du carton. Amné Benbouhame ne s'était sur contestation, donc il y a c'est à éviter. Avec quelques joueurs, ils doivent déflorer. Staff politique, les tirs de but, donc les niais de se barrer au Il nous reste encore, euh, il nous reste encore 5 minutes. Euh, cinq minutes de mon de ces filles mais je pense que l'essentiel a été dit et que les mon que balotu mais euh, précision avec le kinésithérapeute sinon voilà je bien au fond sinon voilà les e dix donc c'est sûr que le bon fédération mom akoyaté yaté mom euh moungi continuer de faire de chirurgie au niveau de la cuisse droite Abdou Diallo mom ay crampes musculaires rek donc il s'entraîne na dembe tay moungi entraîner suba si tout se passe bien il devrait être titulaire à côté de Kalidou Koulibaly mais dans les camps même si les Sénégalais galéri <rire> un entière, réclamer C'est Didier qui qui fait une très bonne saison, mais aller aussi c'est mon milieu. Il continue à faire confiance à Edouard Mendy. Et je pense que bon, réellement, on occupe poste gardien là. C'est un poste qui est stratégique, qui est sensible. Pour le management de faut comme ils gèrent les postes, qui, attaquant en milieu, etc. Nous avons de jour à tout moment, donc, gardien, il a sur le repère, sur la stabilité de ce Donc Ce qui justifie le fait que si c'est de reconduire, ça va lui aussi. Donc, il a tout un carré qui est mais il se, il se porte bien. Donc, il devrait tenir sa place euh, ici. Je pense que c'est 11 probable, je pense que c'est un peu plus Peut-être qu'il a un peu plus important. Je pense que c'est un peu Mais bon, on verra à lui c'est le je uh, aussi aussi vous avez Ismail Lassar Voilà, euh, y Ismail a uh, numéro 9 de Sampo Bamba. Boulai a droit, possibilité. Comme il y en Hollande. Il y a, a plein de délits, de moins la une séance d'entraînement de veille de match Sénégal. Euh, Qatar, donne au stade Altumama, pour euh, euh, 16h de défi, heure locale, 13 h temps universel ce sera un match décisif pour le Sénégal. et Yenmi, suivre le Dakar actuel, un peu partout euh, au Sénégal et un peu partout dans le monde. Euh, nous allons également. Euh, en tout cas, on, on fera tout pour faire de sorte que... Après match, il y a des réactions, qui ont été au stade. La victoire une victoire, elle célébrée. Donc, c'est Peut-être que nous la de la du de peut-être nous nous de de de dernières images euh, en direct ici au dual euh, complexe où le Sénégal affûte euh, ses armes où l'UCC et son staff voilà, sont en train de peaufiner leur dernière stratégie avant le match contre le Qatar de ce vendredi euh, à 13h GMT Amnon Solo euh, Coupe du Monde faites le partagez le partage le vous avez pu vivre en direct les prestations de même prestation ouais c'est une prestation de haut vol pour faire souk wa chiffbi le un qui avec un mal ah, donc, ce qui a important, c'est suivre ce programme. C'est le football, mais aussi c'est tout ce qui se passe autour. Nous euh, Donc, il nous reste juste une minute. C'est allons nous de la Après, nous rendez-vous. Donc tant que nous on avait juste 15 à 20 minutes pour suivre la séance d'entraînement de match Sénégal-Kathar. Les informations vont sur www.dakaractu.com. Tout ce qui est 11 probable, tout ce qui est information de dernière minute y a plein Mais Groupes le groupe à part il s'est entraîné à l'écart, quand le centre